Bonne fête, Canada! Il y a 149 ans à cette date, les peuples de ce grand pays se sont unis. À partir de ce moment, il n'y avait plus de Haut-Canada, de Bas-Canada, de Canada de l'Ouest ou de Canada de l'Est. Il y avait désormais une nation, un pays, un Canada. Dès le départ, le Canada s'est bâti non pas en dépit de ses différences, mais bien grâce à celles ci Aujourd'hui, au moment où nous célébrons l'anniversaire de notre pays, célébrons aussi notre diversité. Elle nous a unis dans le passé, elle nous rassemble aujourd'hui et elle est au cœur de nos réussites à venir. Peu importe nos croyances, où nous sommes nés, la couleur de notre peau, la langue que nous parlons ou qui nous aimons, nous sommes tous des citoyens égaux dans ce grand pays. Nous avons tous travaillé très fort pour bâtir la nation diversifiée, inclusive et prospère que nous aimons tant. Et je crois que le Canada et les Canadiens, comme vous, représentent ce qu'il y a de mieux pour l'avenir du monde. Au nom de notre famille, Sophie et moi vous souhaitons une très heureuse Fête du Canada. Happy Canada Day! Joyeuse Fête du Canada!